Cette vidéo est pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. On m'a dit qu'il y a une boutique qui vient d'ouvrir à New York et qu'il y a eu une grosse précipitation dans cette boutique et cette boutique c'est une boutique pour Marie. Alors le principe est très simple, ils vous disent voilà c'est un immeuble avec une boutique avec six étages, vous avez le droit de visiter l'étage une seule fois et vous avez le droit de monter d'un étage à l'autre jusqu'au sixième. Mais ce que vous n'avez pas le droit, c'est de faire marche arrière, c'est-à-dire revenir à l'étage inférieur. Mais vous faites le choix que vous voulez en fonction de l'étage où vous allez vous trouver. Donc, une femme est allée au premier étage et on lui a dit, ici, à cet étage, si vous cherchez un homme, ben ici, on peut vous donner un homme avec un boulot. Elle fait « Ah, c'est bien, mais bon, je pense que ce n'est pas suffisant, je vais aller au deuxième étage. » Alors, elle monte au deuxième étage et ici, on lui dit « Ah, vous avez un homme avec un boulot, mais qui aime les enfants. » Elle a dit « Ah, oh, ben, ça, ça démarre bien, dis donc. Un homme avec un boulot qui aime les enfants, c'est super. »« Non, non, mais je crois que je vais aller quand même voir au troisième, qu'est-ce qui se passe. » Alors, au troisième étage, elle trouve ici, vous avez trouvé un homme qui, est, qui a un boulot, qui aime les enfants, et aussi qui va pouvoir vous aider dans les responsabilités familiales, la maison, les enfants, l'éducation, etc. Et là, ouh là, là, ça devient très intéressant. Ça devient tellement intéressant que je, vais je ne vais pas m'arrêter euh, si près. Alors, elle se dit non, non je vais aller encore à l'étage supérieur. Et à l'étage supérieur, alors ici, on peut vous donner un homme qui a un job, qui aime les enfants, euh, qui peut vous aider dans la responsabilité du quotidien, mais en même temps, il est très romantique. Elle a dit « Ouh là là là là là !»« Je suis tentée là de prendre celui-là, je suis tentée de faire mon petit shopping ici, mais non, c'est pas grave. Je vais quand même aller au dernier étage. » Donc là, elle arrive au sixième étage, et... Euh, et dès qu'elle ouvre la porte, on dit « Madame, vous êtes la 43 millionième femme qui vient visiter cet étage. Il n'y a absolument pas d'homme dans ce, dans ce rayon-là. Et si cet étage existe, c'est juste pour vous prouver qu'une femme est juste impossible à satisfaire. » Ça, c'était un petit clin d'œil pour les hommes. On est tout en train de me dire « Oui, tu es vraiment en train de prendre le parti des femmes. Aujourd'hui, je prends le parti des hommes. Mesdames, soyez un peu moins exigeantes. » Parce que sinon, vous allez vous retrouver à un étage où il n'y a plus d'hommes. C'était Nahid Rashad pour le bonheur des couples. Être heureux à deux, c'est possible. Profitez-en. Aidehoua. Et l'aïfouz koum.